C'est bon, je suis là. Les Covenants les ont tous tués. C'est des enfoirés, les Covenants. Ils ont un goût de poulet. Moi, je n'aime pas le poulet. Je suis vegan. Ah, vous croyez que si on leur fait du bouche à bouche, ils peuvent revivre et... Ça marche pas comme ça, Joe. Ah bon Ah oh bon, c'est dommage. Je comprends pas, il devrait y avoir une bombe ici en train de nous attendre. Non, non, non, on n'a pas besoin de bombe. Moi, je les égorge. Je les égorge comme des petits chars irlandais. Ouais, ils sont coriaces, les petits chars irlandais. C'est qui qui veut égorger déjà, lui, là, hein la base Sword. Emile, on peut pas égorger un bâtiment. Eh ben c'est bien dommage. Laissez-moi deux secondes pour vérifier les coordonnées. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a On s'est trompé On est attaqué Qu'est-ce qu'il y a Un a... irlandais à égorger, c'est ça Non, rien à voir. Je viens de recevoir des bons de réduction pour Burger King et ils expirent ce soir. Oh non C'est toujours pareil. Encore pire, la dernière fois, c'était un menu acheté, un menu offert à KFC et c'est George qui avait mangé les deux. De toute façon KFC c'est pas bon, c'est que du poulet. Moi je veux du poulet saignant, ça existe pas, ils en font pas, j'aime pas. Emile, s'il te plaît deux secondes, laisse-moi me concentrer. Ah ouais, comme le lait, le lait concentré. Ouais, les chats ils aiment bien le lait. Ouais, les des chats. Euh... Oh, putain, ça c'est d'un petit chat Vous me le laissez, je les gorge comme un porc Ben non, c'était une porte. Je crois que quelqu'un ou quelque chose veut qu'on passe par là. On va y aller. Oh Oh, oh c'est marrant Il y a une odeur qui me rappelle ma maison. Putain, June, ça sent le ramor. Même moi, ça me donne envie de gerber. Allez-y, suivez-moi, je vous guide à l'odeur. On va arriver à notre objectif super rapidement. Oh, génial, on va tomber sur la fosse commune des ramors. Fais pas ton boule de dâne, Emile. On va peut-être rencontrer maître splinter, c'est une chance honorable.